bonjour à tous bonjour la vidéo du jour vous arrive-t-il d'aller au cinéma d'aller au cinéma déjà et puis d'aller au cinéma avec votre chéri mmh. eh bien nous on va y aller là on va aller voir on va se faire un film et je voulais vous dire que parfois on se dit je l'entends souvent dire ouais mais le cinéma c'est cher alors c'est vrai que vu comme ça le cinéma c'est cher après ça se discute il y a une journée par semaine où le cinéma est quand même moitié prix, un peu partout en France. Et en général, dans tous les cinémas, il y a une journée par semaine où c'est à moitié prix. Et puis, il y a des opérateurs téléphon téléphoniques qui, qui font des promos. Enfin bon, voilà, il y a toujours quelque chose à, à trouver qui fait que le cinéma est moins cher. Mais encore, ça se discute, le cinéma c'est cher. C'est sûr que si on porte notre focus sur le prix du cinéma, ça, ça crée un frein. On n'y va pas. Plus les peut acheter à côté. En plus, les confiseries, etc. C'est vrai que le cinéma, ça peut, ça, peut aller, ça peut commencer à coûter cher. En revanche, aller au cinéma, c'est un petit peu comme aller au restaurant. Si on va au cinéma pour passer un bon moment ensemble, c'est vrai que regarder un film sur le canapé, parce qu'on se dit, on attend que le DVD sorte, on verra le DVD. Alors, soit dit en passant, le DVD, il n'est pas gratuit non plus. Il coûte aussi une quinzaine d'euros. Et si c'est un Blu-ray, c'est aussi une, une vingtaine d'euros. Voilà. Donc, euh, tout est relatif. Aller au cinéma, c'est surtout un moment de pouvoir sortir avec celui qu'on aime et un moment romantique. Comme aller au restaurant. Aller au restaurant, c'est pareil. Ça coûte cher. Euh, et puis, euh, on peut on peut manger à la maison aussi. C'est pareil. Mais c'est le fait de porter son focus sur passer un bon moment romantique. C'est vrai que tu es dans une salle de cinéma avec son petit pot de pop-corn. Ça, ça a tout son charme quoi. Son. Pas... Enfin, son pop-corn à elle, hein. Je dis son, son, en général. Son petit pot de pop-corn. Son petit pot de. <rire> Et on est filmé là, on est en direct, ok pop -pop <rire> Bon voilà. Quoi. Non, vous, vous avez vu comment, comment ça se passe chez nous à la maison J'ai pas le droit de déraper, j'ai pas le droit de glisser, paf, ça y est, est son petit pop popcorn. <rire> bon, bon on va, on va continuer, bon, on enchaîne. Donc ce que je voulais vous dire par là, le focus, si vous portez votre attention sur ce que coûte une place de cinéma, c'est sûr que ça freine, mais si vous portez votre attention sur ce que vous apporte un moment de cinéma, un moment romantique, ça change toute la donne. C'est quand même autre chose quoi. Allez. Tu voulais dire quelque chose Non, c'est bon. pas con. Ouais. T'en as assez dit comme ça. Allez. On vous souhaite une bonne journée. Et on vous dit à demain. Ciao.